Bonjour. Euh, je m'appelle Sarah. Euh, donc, euh, pendant trois ans, euh, j'ai travaillé euh, avec le réseau européen. Euh, donc c'est le réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et la protection sociale donc euh, c'est un réseau européen avec différentes coordinations nationales dans différents pays européens et donc euh, pendant tout ce temps là j'avais un peu repris le travail de coordination euh, par rapport à la mobilisation des actions des interpellations politiques. Euh, les rencontres euh, entre militants, euh, avec les politiciens, etc. Et donc voilà, je vais vous en parler un peu, euh, là tout de suite, ciao Bonjour, je m'appelle Jean Vigne, je suis militant sanitaire et social en France, syndicat Sud Santé Sociaux. Voilà, là je fais le café pour aller voir le café avec Sarah. Euh, je peux dire que le, le syndicalisme est devenu un syndicalisme dans la santé de lanceurs d'alerte dans les années 80. Vu l'état de dégradation effectivement de, du système sanitaire et social, il a fallu à ce moment-là que la revendication purement syndicale devienne une revendication de lanceurs d'alerte puisque l'état de, de notre système de santé était totalement défaillant. Et très vite, on a compris que la lutte ne pouvait pas se mener uniquement sur un territoire national ou sur un seul secteur, et qu'il fallait, à un moment donné, avoir une vision beaucoup plus globale des systèmes de santé et le partager en créant des liens avec des camarades d'autres pays pour essayer de mettre en place une force en capacité de d'aller vers ce que nous revendiquions, une, une santé accessible à tous, pour tous et partout, et une protection sociale de haut niveau dans tous les pays qui y participeraient. Voilà, donc je finis mon café et je vais rejoindre Sarah. Salut Sarah. Salut Jean. Salut, ça va Ouais. Santé, hein Oui. Bon on va parler un peu de notre histoire Ben euh, oui. oui, donc euh, j'imagine que euh, je te laisse la parole parce que toi tu étais là au début du réseau. Ouais, tu voulais savoir un peu d'où on venait Année après année, puis... Ce qui nous manquait, c'était qu'il y ait une traduction militante d'action dans, dans tous les thèmes qu'on discutait au Forum social mondial, Forum européen, Forum social européen, etc. Et donc, on avait décidé de se retrouver tous ensemble pour essayer de créer quelque chose qui soit en capacité de mobiliser concrètement dans les pays. À partir de là, on a, on a rédigé un premier texte sur ce qu'on désirait. Enfin, D'abord, on a fait un état des lieux qui était catastrophique, c'était le début de la crise économique en Grèce, et, et, d ailleurs, d ailleurs, et on a fait le, le constat de, a fait que la privatisation des systèmes de santé et de protection sociale nuisait à l'ensemble des populations des pays qui étaient représentés. Ce qu'on a fait en 2012 à Varsovie, donc Amsterdam, Katowice, Nanterre, et Varsovie, on s'est pas, pas, pas mal baladé. Et c'est là qu'on a déposé le réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé. C'est en février 2014 qu'on a décidé que le 7 avril deviendrait la date, la date de coordination des luttes au niveau européen, voire un mondial, si les relais pouvaient se passer. Et donc, on a, on a commencé la, la première journée, le 7 avril 2014. Notre objectif, c'était de faire comprendre aux instances européennes, que nous aussi, on était capable de nous de nous coordonner et de nous organiser, c'est-à-dire créer un rapport de force à l'échelle des interlocuteurs. Au mois de février 2018 que je suis arrivée, et donc tout en sachant, parce qu'à ce moment-là, depuis quelques années, c'était déjà c'était euh, déjà un peu la Belgique qui accueillait un peu le secrétariat ou, ou la coordination. Pour faire les relais et tout entre les différentes coordinations nationales du réseau européen. Et donc là, il y avait eu un engagement des acteurs belges d'encore financer pendant deux ans pour essayer de reprendre et avoir un projet concret autour de, du réseau européen. Et donc c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Donc c'était un ou deux mois, un ou deux mois avant le fameux journée annuelle du, du 7 avril. Donc, je me souviens que j'ai tout de suite essayé de lancer, on avait très vite décidé de, de faire quelque chose plutôt autour des médicaments parce que euh, l'impact de l'Europe sur la question des médicaments, le prix des médicaments, euh, les brevets et tout, est, est assez évidente. Et donc, euh, je me souviens qu'on avait en Belgique, on avait organisé une occupation du lobbying pharmaceutique euh, euh, ici en Belgique, à Bruxelles. Donc, c'était une très chouette action parce qu'il y avait des patients, etc., des syndicalistes, des gens, des ONG et tout, euh, euh, pour euh, qui c'était un peu une première de faire un peu euh, une action un peu directe sans avoir tout à fait l'autorisation et tout. Et donc, suite à ça, alors, ça, on avait fait au mois de mars. Et puis, le 7 avril, euh, on, on a voulu faire un peu la même chose au niveau européen, et donc, euh, on a été devant euh, le, le lobbying pharmaceutique au, ni au niveau européen, FPA, euh, pour euh, dénoncer euh, l'impact qu'ils que avaient euh, à influencer l'Europe à maintenir le, les prix des médicaments extrêmement élevés via le système des brevets, euh, etc. Donc, euh, donc, en fait, on peut démarrer tout de suite dans l'action. Et c'est seulement après qu'on qu a commencé un peu à, à la réflexion. Alors, comment on peut essayer d'avoir apporté un projet un peu, euh, un peu euh, sur le long terme en, en essayant d'obtenir vraiment des avancées au euh, niveau européen Parce que pour beaucoup de gens, et ça continue à être un peu une question difficile, c'est que l'Europe, ça reste très loin de la vie quotidienne des gens. Et donc, c'est toujours un peu l'enjeu du réseau européen, c'est d'essayer de traduire en quoi l'Europe impacte la vie quotidienne des gens euh, euh, l'organisation des hôpitaux, euh, l'accès aux assurances, etc. On s'était décidé de euh, pourquoi on lance pas une euh, pourquoi ne pas euh, essayons d'être ambitieux et euh, pourquoi on lancerait pas une une année européenne euh, contre la commercialisation euh, avec le perspective de des élections européennes en 2019 au, au mois de mai 2019 et, euh, et donc, euh, essayons d'avoir euh, les parlementaires européens, la seule instance euh, euh, qui est élue de manière démocratique directe euh, par les citoyens européens. Pourquoi ne pas les avoir avec nous Parce que là, il y a potentiellement des forces progressistes qu'on peut, euh, qu'on peut essayer de trouver des, a de créer des alliances avec eux. Mais on se disait, bon, allons voir les parlementaires déjà maintenant, euh, bien avant euh, toute l'organisation des élections, euh, vu que c'est censé être un peu les experts de l'Europe. Parce que d'un côté, c'est intéressant de discuter avec des parlementaires qui, ont, qui partagent la même vision, mais qui sont fort prises, et donc essayer de, de les avoir, d'avoir une réelle discussion. Euh, et de l'autre côté, on, on avait découvert aussi qu'il y a même des parlementaires très progressistes qui, euh, pour qui c'était toujours pas connu euh, en quoi l'Europe pouvait euh, impacter la santé des gens. Euh, donc, parfois, euh, je me retrouvais à des rendez-vous où je, je, je leur donnais un petit leçon euh, en leur expliquant euh, tous les mécanismes qui font que, euh, de manière directe ou indirecte, euh, l'Europe euh, a un impact très grand sur la santé. Donc, euh, donc voilà, ça c'était un des volets de, de nos objectifs vraiment du, du travail de plaidoyer et de lobbying. Euh, euh, C'était donc de voir avec eux de trouver un projet crédible et en même temps on a pensé pour euh, pour faire durer en fait un peu euh, leur engagement qu'on qu essayait d'obtenir, c'est de euh, arriver à une déclaration de principe, un euh, pledge euh, comme on l'appelait en, en anglais euh, sur laquelle euh, un maximum de parlementaires seraient prêts à s'engager. Donc un document commun. Euh, sur laquelle ils se disent prêts à s'engager pour lutter euh, pour le droit à la santé. Euh, et donc, euh, et donc qui signe pour laquelle qu'on pouvait utiliser, s'ils signaient, tous les X temps, dire hey, « N'oubliez pas, tu as signé euh, cette déclaration, euh, fais attention quand tu vas faire un vote, quand tu vas faire telle euh, intervention ou quoi, de tenir compte de tes en engagements ». Donc, euh, ça, c'était un peu euh, le, le projet euh, spécifiquement pour essayer d'attendre euh, le Parlement européen et les parlementaires. Euh, donc, pour ça, on avait aussi développé pas mal d'outils aussi, euh, parce qu'on avait quand même pas mal de membres qui n'avaient pas, pas du tout l'habitude d'être de manière quotidienne ou régulière en contact euh, avec des instances au niveau européen. Et donc, par exemple, sur le site du Parlement européen, tu peux parfaitement retrouver toutes les contacts, adresse mail, numéro de téléphone, leurs collaborateurs, euh, dans quelle commission chaque parlementaire se retrouve, parce qu'il faut savoir qu'au Parlement européen, c'est organisé avec différentes commissions euh, euh, sur laquelle ils étudient des dossiers euh, sur un certain thème. Donc, par exemple, tu as la commission Envie, qui s'occupe des questions environnementales, mais aussi la santé publique, par exemple. Il faut de la patience et il faut vraiment arriver à se donner de, à la fois un objectif qui est, qui est énorme, qui est, qui est une protection sociale et une santé publique d'accès libre et gratuit au, au niveau mondial. Ce n'est pas n'importe quel enjeu, mais en même temps, on se retrouve à bricoler dans notre coin pour faire valoir ça. Et une des leçons qu'on a pris aussi, mais ça c'est à travers l'existence du réseau européen, et qu'au-delà de la simple question de la santé de la sanitaire, il y a tous les déterminants sociaux de la santé sur lesquels on s'est mis petit à petit à travailler, et on s'est rendu compte effectivement que petit à petit, on les informait de choses dont ils n'étaient pas eux-mêmes au courant. Il y avait aussi effectivement l'enjeu, euh, le réseau européen, c'est cette... Euh... C'était un réseau euh, très à gauche hein, qui, qui veut vraiment un changement radical de la société avec une vision aussi plus globale de changement de société. C'était euh, aussi comment quand même, euh, sans nous trahir nous-mêmes, faire aussi appel, par exemple, d'un côté euh, à s'allier à des organisations qui sont un peu plus mainstream, mais aussi des parlementaires qui sont un peu plus mainstream. Et donc, donc voilà, comme on disait, on avait déjà des bons contacts avec certains parlementaires des Verts ou de la GUE, mais il fallait aussi faire appel aux socialistes, aux libéraux, aux conservatifs, pour, si on voulait essayer d'obtenir quand même l'adhésion de différents groupes parlementaires européens. Et donc, voilà, parfois c'était une question de jouer sur les petits mots et tout… Euh, pour par exemple la déclaration de principe, pour, pour qu'ils puissent aussi voir est-ce qu'on pense que les, nos parlementaires vont, vont signer cette déclaration ou pas. Donc ça, ça a été euh, une grande recherche euh, pour nous, d'essayer de, de voir jusqu'à quel point on, on va dans leur sens, ou on se dit, on, on se maintient avec nos discours avec nos revendications et on ne lâche pas. Je disais déjà, Jean, ben voilà, on a eu beaucoup de soutien à ce moment-là des Verts et donc c'est les Verts qui sont venus en nous proposant euh, euh, pourquoi pas organiser une conférence à laquelle on essaye qu'il y a d'autres groupes politiques qui adhèrent euh, au sein du Parlement européen pour que vous pouvez euh, transmettre, euh, faire savoir, rendre plus visible vos revendications et euh, essayer de tenter qu'il y ait un maximum de parlementaires, de, de différents groupes parlementaires qui adhèrent et qui viennent aussi explicitement euh, montrer leur adhésion et, euh, dans la mesure des possibles, aussi venir avec des projets très concrets euh, en quoi ils, ils veulent soutenir nos revendications. Donc, on avait alors, ce jour-là, organisé une manifestation où on était un petit millier de personnes. Euh, puis on avait fait tout en, en, en préparé des animations devant le Parlement européen, euh, à laquelle on a invité différentes délégations internationales à prendre la parole pour expliquer qu'est-ce qui se passe chez eux, dans les hôpitaux, chez des gens à la maison, euh, par rapport à l'accessibilité, par rapport à la privatisation, etc. Mais en même temps aussi, on invitant les parlementaires de sortir du Parlement et de venir nous rejoindre. Euh, et alors on avait organisé une petite signature symbolique de la déclaration. Euh, je pense qu'il y avait une petite dizaine de parlementaires qui étaient sortis. Euh, et donc, et donc ça s'est suivi alors par euh, donc une conférence au Parlement européen qui a eu un très grand succès. Mais le, le peu de marge de manœuvre qui, que d'un côté, le Parlement, parce que le Parlement, en principe, ne peut que réagir sur des propositions que la Commission européenne leur soumette. Et c'est très difficile de faire dans le sens inverse. Et, et, donc, et deuxièmement, parce que c'est une minorité au sein du Parlement européen. Donc, parce qu'il y a une possibilité, si une majorité du Parlement décide, oui, on va se resoumettre aux commissions européennes un rapport, une interpellation, une demande, il y a plusieurs mécanismes qui rendent ça possible. On continue à être représenté par une minorité euh, des, des parlementaires et donc avec très peu de marge de manœuvre et, et, et très peu de volonté en fait de l'Europe. À ouvrir ses portes pour, pour des mouvements sociaux qui représentent quand même parfois beaucoup de monde. Les déjà juste les travailleurs de la santé en Europe, ça, ça signifie quand même déjà quelque chose. Et donc, ouais. donc pour moi, ça c'est une grande frustration. Il faut vraiment créer des machines vis-à-vis -vis de cette, cette grande machine-là. Et donc souvent quand tu es dans des, des mouvements plus progressistes, bah, tu n'as pas encore, tu n'as pas les moyens pour mettre en place une grande machine de lobbying. Tandis qu'on sait très bien que l'industrie pharma, ils ont des machines, ils ont de l'argent, ils ont du temps à y investir, ils ont les contacts directs aussi. Ma frustration, elle ne vient pas forcément des instances européennes. Une, on a été obligé d'apprendre, de comprendre comment ça fonctionnait et d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'Europe. L'Europe n'est pas démocratique. C'est-à-dire qu'on a une Europe économique, on n'a pas une Europe démocratique, on n'a pas une Europe politique. Ça, on l'a compris, et même certains députés nous ont expliqué quand même quelle était leur marge de manœuvre, qui était faible, mais qui pouvait à un moment donné avoir des leviers si ça bougeait dans les pays. Et là, la frustration moi, que j'ai eue principalement, c'est de ne pas arriver à faire bouger, y compris les équipes de mon propre syndicat, dans le pays, où on faisait passer le message et les demandes de mobilisation. C'est-à-dire que sur un syndicat, il y a le quatrième syndicat national qui couvre tout le territoire avec des, plusieurs centaines d'établissements qui sont adhérents, le 7 avril, en demandant juste aux militants de faire une photo en disant qu'ils soutenaient le 7 avril, on n'avait qu'une trentaine d'endroits qui répondaient. Et donc, on n'était pas dans l'ordre du rapport de force. Euh, donc Pour moi, un moment très fort. Euh, je pense que pour moi, ça, ça a été en fait euh, avec le 7 avril en 2020, qu'on était en plein confinement partout en Europe et donc euh, qu'on avait lancé, donc, donc on avait retransformé euh, l'action du 7 avril plutôt vers une action en ligne avec l'appel de, de des draps blancs. Ce que moi, j'avais euh, beaucoup aimé, donc euh, parce qu'on avait donc mis en place une carte interactive pour après pour, pour, voir partout, qui avait mis un drap blanc avec son message de solidarité, en soutien des travailleurs de santé, en exigeant réinvestissement euh, de la santé, etc. Euh, ce que moi, j'ai trouvé très chouette, c'est que pour une fois, j'ai vraiment pu ramener cette journée européenne vraiment dans mon quartier. Et donc, euh, voilà, à ce moment-là, j'habitais vraiment dans une quartier de Bruxelles euh, qui, qui est un peu connu pour être un peu de, de gauche, un peu artistique, euh, etc. Et donc, euh, et donc euh, j'avais fait appel à mes voisins aussi, pour, euh, parce qu'aussi, on faisait tous les soirs à 8h l'applaudissement, etc., qui marchait assez bien, on mettait de la musique, c'était un apéro et tout. Et donc, euh, ça avait très bien marché quand j'avais fait l'appel de drap blanc aussi, et donc, tu avais presque tous mes voisins qui avaient mis euh, un drap, euh, qui m'ont fait savoir « Ah, tu viens prendre une photo euh, ». Euh, on, on mettait la chanson des gilets jaunes aussi ensemble. Euh, on s'était envoyé les paroles et tout pour euh, la chanter avec. Et donc, pour moi, ça a été vraiment un moment, surtout en plus quand, quand je me baladais dans, dans mon quartier pour aller faire les courses. Tu voyais un peu partout des draps blancs avec des messages, des affiches. Et c'était un peu… Au-delà aussi, par exemple, pour le réinvestissement de la santé, tu voyais des gens qui parlaient de réquisition des logements pour que toutes les sans-abri et tout aient un accès à un logement décent, qui est de nouveau aussi une revendication qui date depuis des années, mais qui est là, qui montre le besoin vraiment, parce que les gens qui se trouvaient dans la rue, ils se faisaient arrêter par la police, ils recevaient des amendes, etc., mmh. sans qu'on avait mis en place quelque chose pour les sans-abri. Euh, donc, pour moi, ça a été un moment, un moment très fort. Il y avait eu plein de groupes Facebook qui se sont lancés. Pour, pour aller aider les, les personnes âgées, les personnes malades Il y a deux expériences comme ça. Il y a une qui a été amenée en même temps par le réseau et par les forums sociaux internationaux, c'est les moments de convivialité. Et, et a entre militants, malgré la barrière de la langue, il n'y avait pas de barrière culturelle. Euh, on, a, on partageait un même idéal, on, a, on avait une même idée de, de comment les sociétés devaient évoluer. On avait partagé les musiques, on avait partagé des références artistiques, on partagé des références politiques. Et c'était un décloisonnement total, effectivement, de se dire, mais oui, à Thessalonique, quand on faisait la fête le soir, après les interventions de la journée, c'était un pur bonheur de se retrouver tous ensemble, à partager une même humanité, mais l'autre, voilà, ce serait une, une des rares mobilisations qu'on ait réussi il y a 5-6 ans en France. Et où, Moi, j'étais parti de l'idée de bousculer les autres syndicats pour créer une, une intersyndicale. Mais au lieu de dire euh, au mois de février, bon, en mars, on fait une manif, là, là euh, j'avais dit au mois d'octobre, à mars l'an prochain, c'est-à-dire on travaille pendant six mois à préparer quelque chose de concret. On fait, on fait du boulot, les leaders des syndicats vont se déplacer région par région pour aller à la rencontre des militants, répondre aux questions, faire labourer le terrain, etc. Et quand on s'est retrouvé sur l'avenue d'un fer rochereau, moi j'étais bloqué devant à cause des de, caméras, les interviews, les machines, etc. Et que je me retourne et que je vois la délégation européenne, parce que ce qu'on faisait à cette époque-là aussi, c'est qu'on essayait d'aller se soutenir les uns les autres en mettant mmh. une présence internationale dans les manifs nationales. Et ça, ça avait, ça avait du sens. Et que je me retourne, et que derrière, en fait, il y avait 80 000 personnes qui étaient là dans la rue pour manifester sur un vrai travail de terrain, un vrai Paris, et que ça avait fonctionné. Et ça, ça, ça fait drôle de marcher dans la rue quand tu as un millier de personnes devant là-là, mais quand il 80 000 personnes autour des questions de santé, autour de la question de l'hôpital, qui sont là dans la rue, et que des, et que des soignants, ce n'était pas la population générale qui était appelée, là tu te dis, si on s'en donne les moyens, si vraiment on prépare, si on n'est pas dans l'imminence, à vouloir tout et tout de suite, je veux la mobilisation demain, mais non, il y a du boulot de terrain à faire, il faut la préparer, il faut... Il faut aller au débat, il faut faire de l'éducation populaire, il faut répondre aux questions, etc. Alors on peut faire encore des choses. C'est pour ça que je parlais de patience, parce que quelque chose qu'on a mis en place il y a 4-5 ans. 5 ans plus tard, ça finit, petit à petit, à émerger dans, dans certaines consciences. Maintenant, il reste à faire en sorte que, dans les consciences émerge le fait que tous les ans il va falloir remettre ça et que tous les ans il faut amplifier que tous les ans il faut ramener des forces et moi c'est vrai que je suis à l'autre bout de, de la vie de militant par rapport à ça mais c'est la, la question de la patience il faut garder effectivement le cap il ne faut pas se replier sur soi il ne faut pas il ne faut pas être aigri euh, même, même à un moment donné, les échecs qu'on peut avoir, ben, il faut les métaboliser, il faut les analyser et à partir de là, il faut comprendre comment on peut, on peut aller plus loin. Et dans les moments les pires, ben, s'appuyer sur les autres. C'est-à-dire que comme, comme d'autres, j'ai eu des moments de moins bien, j'avais moins envie de m'impliquer parce que ça prend du temps, ça prend des forces, ça… Ça intervient aussi sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. C'est-à-dire c'est ce partage d'humanité qui est… Donc voilà, être, être, être ouvert au partage, pouvoir entendre ce que disent les autres, pouvoir le confronter à sa propre expérience, faire mouliner tout ça, le remettre en discussion et, et avancer. Quoi. Pas à pas. Et, mais ne jamais se dire « bon ben, la révolution c'est pour demain ». Et si ce que je défendrai toujours, c'est que la révolution, elle sera conviviale ou elle ne sera pas. S'il si a pas si partage et le plaisir derrière qu'il y a à militer et à partager avec les autres, moi, je n'aime pas les gens qui, qui nous vendent un lendemain avec une gueule triste. Euh, non, cela ils ne me font pas rêver. <rire> J'ai envie de travailler sur un avenir, oui où on partage, ou on sourit, ou on s'embrasse, ça ou... les gestes barrière. <rire> où il y a d'autres enjeux, et donc de par exemple se retrouver deux jours quelque part avec d'autres activistes de la santé, tu te dis, ah ben bah oui, en fait, mon organisation, pourquoi on ne met, met pas priorité là-dessus et de penser à des stratégies ensemble, comment je vais convaincre ma machine derrière moi pour quand même avancer sur, euh, sur des choses que nous, on pense qui sont importantes Entre-temps, monter, euh, elle est terminée, mais Chin, à la santé de tous. Hein. Mais à notre santé à tous Ouais.